Alors, bienvenue à tous. Vous êtes tous très ponctuels aujourd'hui. Alors, du coup, c'est plutôt pas mal pour nous, parce que c'est un rendez-vous quand même qui, euh, qui est très restreint dans le temps. Une heure, c'est peu pour aborder tous les sujets qu'on qu souhaite, euh, qu souhaite voir ensemble. Euh, aujourd'hui, on a le plaisir euh, d'accueillir Jocelyne Deschaux, euh, qui est conservatrice générale des bibliothèques, archiviste paléographe, euh, directrice du réseau des médiathèques du Grand Albigeois, euh, si je ne me trompe pas, et présidente du bouclier Bleu France. Bonjour donc, à tous. Elle va nous parler des plans d'urgence et de leur mise en œuvre, surtout. Alors, elle va effectivement rappeler un petit peu le, le contexte de, de rédaction de ces documents et, et effectivement de quoi il s'agit. Et puis, très vite, en fait, parler des cas pratiques, comment on fait quand on est très souvent seul dans sa structure et qu'on nous demande de mettre en œuvre ce plan d'urgence, on est parfois un peu décontenancé. Et donc, c'est tout ça qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, pour ceux qui sont habitués de ce rendez-vous du 11-12, on vous demande de bien penser à couper vos micros quand vous ne prenez pas la parole. Si vous êtes d'accord pour mettre vos caméras, bah, c'est tout aussi bien pour euh, l'intervenante qui n'a pas l'impression de parler à des écrans noirs. Mais euh, là, j'ai vu qu'on est déjà pas mal à, à oui. avoir euh, nos visages en ligne. Euh, ensuite, je demanderai aussi si vous le pouvez à renommer vos, vos écrans euh, par vos noms et prénoms pour qu'on puisse noter avec ma, coll euh, ma collègue Laura Tamizé, euh, qui est donc sur la mission bibliothèque à l'agence euh, Les personnes présentes aujourd'hui. Alors, comme on n'est pas trop, trop nombreux, on est une grosse vingtaine normalement de, de présents. Vous pourrez, si vous le souhaitez, poser vos questions à l'oral. On vous demandera juste de lever la main avec le, le, petit, le petit icône en bas, réaction. Vous pouvez lever la main et donc on vous passera la parole. Et puis, plus ou moins tout le temps au fil de l'intervention, si ça convient à Jocelyne Deschaux, parce que l'idée, c'est vraiment de de recueillir vos problématiques sur la rédaction du plan d'urgence. Donc, n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Si vous n'avez pas tellement envie de le faire à l'oral, vous pouvez effectivement le faire aussi sur le chat. Et puis, Laura pourra relever au fur et à mesure de, de l'intervention les questions qui, qui sont posées. Donc, voilà. Surtout, n'hésitez pas à réagir puisque là, Jocelyne est là pour vous écouter et, et voilà et répondre au mieux à, à vos problématiques, à vos questionnements. Euh, eh bien, on va commencer. Je vais laisser la parole à Jocelyne Deschaux si elle si elle le veut bien. bien. Merci beaucoup Emmanuel, bonjour à tous. Donc oui, évidemment en une heure on ne va pas prétendre faire le tour de, de la question des plans d'urgence, ça serait trop beau. Par contre, euh, voilà ce qu'on ce qu a prévu avec euh, Emmanuel et, et Laura, c'est peut-être de, de, je vous présente euh, rapidement un petit peu les, le cadre et les, les principaux points de, de, de, du plan d'urgence. Et puis après, voilà, on, on consacre vraiment le reste du temps à, à répondre à vos, à vos interrogations, à vos difficultés parce que si vous avez commencé vous en avez probablement euh, et si vous n'avez pas commencé c'est peut-être aussi parce qu'il y a une difficulté majeure de démarrage donc euh, voilà on va essayer de voir, euh, voir tout ça euh, ensemble donc je remercie d'abord euh, Auvergne-Rhône-Alpes euh, livre et lecture pour euh, m'avoir sollicité pour euh, ce, voilà, ce sujet que je trouve évidemment essentiel euh, dans le monde des, des bibliothèques patrimoniales euh, et euh, voilà donc pour ne pas différer plus le, le, com le commencement je vous propose de commencer d'abord ben, pourquoi un plan d'urgence si vous êtes là c'est qu'a priori vous êtes sensibilisés euh, euh, au pourquoi mais euh, je rappellerai quand même rapidement que d'abord, parce que il euh, y a des sinistres qui arrivent tout le temps. Euh, et partout. Euh, le bouclier Bleu France, euh, dont je vous reparlerai éventuellement de façon un tout petit peu plus détaillée euh, ultérieurement, a réalisé un, un bilan euh, des sinistres en 2019-2020 euh, sur le patrimoine culturel, alors au sens plus large, c'est-à-dire aussi bien euh, bibliothèques, archives, musées, euh, monuments historiques, lieux de culte, etc., euh, qu'Emmanuel vous, vous propose là en, en, en vision de. de de l'écran euh, faudrait passer au tableau 2 plutôt si c'était voilà euh, donc en 2019 2020 on totalise quand même 72 sinistres sur du patrimoine culturel et c'est un recensement qui est absolument pas exhaustif c'est à dire qu'on a fait au bouclier bleu euh, de manière bénévole un recensement sur ce qu'on a pu euh, avoir connaissance c'est à dire essentiellement par la presse mais il est fort possible qu'il y ait des quantités de de, de sinistres dont on n'est pas eu du tout la la moindre information euh, mais rien que ce qu'on a su c'est quand même 72 sinistres en deux ans ce qui fait à peu près un sinistre sur du patrimoine culturel tous les dix jours donc c'est pas tout à fait rien et vous le voyez sur ce tableau là les bibliothèques patrimoniales puisqu'on va se parler essentiellement de ça euh, concerne quatre sinistres sur 72, vous allez me dire que ce n'est pas beaucoup, mais c'est quand même quatre de trop, je dirais. Et encore une fois, ce n'est pas, pas exhaustif. Euh, le, si on va sur l'autre le, le, tableau, euh, non, le premier, pardon, euh, voilà, euh, on voit que ces 72 sinistres euh, concernent principalement des incendies. Euh, encore qu'il y a un biais, puisque cette enquête, enfin, on a fait aussi ce bilan-là à partir d'une enquête euh, à, la, à destination des centres d'incendie euh, départementaux d'incendie et de secours, les SDIS, donc forcément, euh, la partie euh, incendie est très représentée. Euh, mais bon, ça donne encore une fois quand même une, une idée. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de sinistres qui arrivent. Euh, il y a non seulement des sinistres qui arrivent tout le temps, mais les risques existent partout et pour tout le monde. Alors, un risque très rapidement, c'est quoi C'est euh, l'agrégation, on va dire, euh, en termes un peu jargoniques, d'un aléa sur euh, un enjeu. Un aléa, c'est quoi ben, C'est par exemple qu'une rivière sorte de son lit, euh, c'est un sinistre, un incendie qui survient, c'est un éboulement de terrain, par exemple. Euh, donc ça, c'est l'aléa. Et euh, l'enjeu, c'est, ben, en ce qui nous concerne, nos collections patrimoniales. Donc, un, un risque, c'est quand il y a un aléa qui se pose sur un un enjeu, c'est-à-dire que quand il y a un incendie qui affecte, par exemple, euh, des collections patrimoniales. Donc, ça, ces risques-là, euh, je vais revenir dans, dans, dans une minute, mais ils existent, euh, ils existent partout et malheureusement, si je puis dire, pour tout le monde, on est à peu près à égalité, euh, tous et chacun, par rapport à ça. Euh, troisième raison de pourquoi un plan d'urgence, parce que les conséquences des sinistres sont beaucoup plus graves de façon euh, avérée, si je puis dire, sont beaucoup plus graves s'il si, euh, n'y a pas eu de plan d'urgence, si on n'a pas mis en place un certain nombre de dispositifs pour pouvoir réduire les risques et pour pouvoir répondre au mieux quand le sinistre arrive. Et donc, euh, c'est une des raisons, bien évidemment, principales qui fait que euh, nous devons tous rédiger un plan d'urgence. Au niveau légal, nous n'avons pas de loi. On a eu la chance d'avoir très récemment une loi sur les bibliothèques, mais elle ne parle pas des plans d'urgence. Par contre, nous avons la charte de la conservation euh, que Emmanuel va vous, va vous montrer, euh, qui euh, a inscrit... Euh, le, la, la question des plans d'urgence euh, très précisément euh, dans, son, dans, le, dans, dans les obligations. Euh, je rappelle que la, la charte de conservation dans les bibliothèques euh, a été dressée à la fois au ministère, au, par le ministère de la Culture et le ministère de, de l'Enseignement Supérieur et de, la, et de la Recherche. Donc, c'est la partie 6.7 qui est consacrée au plan d'urgence et l'article la, 82 euh, que vous avez sous les yeux euh, qui dit que euh, toute bibliothèque doit être dotée d'un plan d'urgence ou de sauvetage des, des collections. Donc, voilà, on a aussi une, euh, un argument, si je puis dire, euh, de poids à faire valoir auprès de nos hiérarchies ou de nos élus euh, pour euh, montrer que voilà, euh, ceux qui ont réfléchi à la, à la charte de, de la conservation ont inclus cet élément-là de façon tout à fait importante dans, le, dans le, le, les obligations de, de conservation. Alors… Une fois qu'on a vu un peu pourquoi un sinistre, pourquoi pardon un plan d'urgence, euh, qu'est-ce qu'un qu qu plan d'urgence maintenant très rapidement, et je viendrai un petit peu plus dans le détail tout à l'heure, c'est d'abord une analyse des risques avec euh, des outils dont on a quand même euh, la chance euh, de, de les avoir à disposition. Donc, Un premier outil, c'est Géorisque, un site du gouvernement de la transition écologique euh, qui euh, assez facilement vous permet, vous voyez, connaître les, riches, les risques près de chez soi, euh, d'avoir une étude très poussée. Euh, sur l'ensemble euh, des risques qui affectent votre commune. Donc vous cliquez sur commune, vous entrez euh, votre commune. On, on a décidé de prendre l'exemple d'Annonay, euh, qui bénéficie euh, d'un plan communal de sauvegarde. Je vais y revenir une, dans une seconde. Et donc là, vous avez, vous le voyez en déclinant, vous savez qu'il y a six risques majeurs qui sont recensés sur la, la commune. Et si on clique sur voir tous les risques, et eh bien euh, on voit qu'il y a un risque d'inondation un risque de mouvement de terrain, un risque de cavité souterraine euh, et euh, d'autres choses encore sans doute si on descend, euh, voilà, et si on clique sur le risque inondation on a, ben, c'est très bien ce, ce, ce, ce tableau que vous avez sous les yeux on a toutes les les données sur les principales euh, inondations historiques de la, de la commune et euh, voilà toute une série de, de, de données et si on clique, on ne va pas le faire forcément là, mais si on clique sur la carte interactive, on peut aller à un niveau de détail vraiment très, très bas puisque voilà la carte, on peut aller jusqu'au niveau de la, de la rue où se situe votre établissement et de voir notamment si elle a été concernée par les plus hautes eaux connues de la commune. Donc c'est quand même euh, un, un outil qui est essentiel pour travailler sur l'analyse des risques. Deuxième outil, ce sera le plan communal de sauvegarde euh, que votre commune euh, normalement, euh, non, ce n'est pas celui-là, euh, que votre commune normalement a rédigé, publié envoyé à la préfecture et dont elle a probablement également fait euh, voilà, euh, un, un autre document plus allégé qui s'appelle le document euh, d'information communale sur les risques majeurs, le DICRIM euh, mais si vous avez la possibilité d'avoir le plan communal de sauvegarde euh, en main euh, sur le site de la commune c'est beaucoup plus précis que le DICRIM donc euh, voilà, et là encore Or, risque par risque, ils vont vous donner l'ensemble des éléments et forcément votre analyse de risque pour votre établissement devra s'établir là-dessus parce que ce n'est pas la peine de réinventer la poudre. Vous avez déjà des analyses très fines qui ont été faites, ce n'est pas la peine de, de, de recommencer bien sûr ce, ce travail-là. Ensuite, il y aura les risques propres à votre établissement. Euh, donc là, en fonction de la structure, en, face, en fonction de l'emplacement, en fonction de la euh, vétusté éventuelle des, des, des bâtiments, etc., euh, vous aurez toute une, une série donc, de, de choses à regarder euh, au niveau de votre établissement. Euh, premier point, analyse des risques. Deuxième point, et là je vais passer plus vite pour y revenir ensuite euh, plus dans le détail, le plan de prévention tout faire pour éviter le sinistre, le plan de prévision, tout mettre en place pour que si le sinistre arrive, on puisse réagir au mieux, le plan d'intervention d'urgence, ensuite le plan de retour à la normale. Le plan d'urgence, c'est quoi en réalité Donc C'est un document rédigé propre à chaque établissement, un plan d'urgence pour un établissement avec ses ressources et ses difficultés. Il euh, n'y a pas de plan type qui puisse être repris parce que d'expérience, euh, on voit que ça ne marche pas. Donc, il faut vraiment adapter la rédaction du plan d'urgence en fonction de chaque, euh, chaque établissement. Et puis, le plan d'urgence, c'est une conversion, si je puis dire, de l'ensemble des, des éléments qui auront été euh, listés euh, en consignes claires, précises et concises euh, à la destination des, euh, des, des personnels, de l'ensemble des personnels de, de l'établissement et c'est c'est aussi le plan d'urgence, une sensibilisation justement à tous les personnels, euh, pas seulement ceux qui s'occupent des collections patrimoniales, mais l'ensemble des personnels, parce que dans l'urgence, tout le monde devra prêter main forte et tout le monde aura un rôle bien précis en fonction de ses compétences. Euh, il y a des tas de choses qui se, peuvent se faire en cas d'urgence, même si on n'est pas spécialiste du patrimoine. Et donc voilà, ça c'est ce, le travail du plan d'urgence qui aura listé euh, également ces, ces ses, euh, ses, ses tâches et réparties en fonction. On reviendra tout à l'heure euh, là-dessus. Alors ça, euh, Maintenant, qui est-ce qui peut, euh, qui doit, qui peut rédiger un plan d'urgence? Comment en faire très concrètement? J'ai envie de dire que pour la rédaction, c'est euh, une euh, le mieux, c'est un binôme, la constitution d'un binôme, deux personnes, il y a plus d'idées dans deux cerveaux que dans un seul. Euh, Ce n'est pas très facile, hein, je le reconnais vraiment euh, tout à fait aisément euh, de rédiger un plan d'urgence. Si on est deux, et eh bien, c'est beaucoup plus enfin c'est moins difficile. On va c'est-à-dire, on n'a pas les moments de, de, de bas moral au même moment, donc on peut se, se, se, se supporter, enfin, je, se remonter les, le moral l'un l'autre. Euh, donc c'est une, une rédaction qui, bon après, si on est tout seul, on est tout seul, mais on, on, on trouvera des, des, des collaborations à droite et à gauche. Et justement, le plan d'urgence doit se rédiger de façon très euh, en lien vraiment direct avec le responsable du bâtiment avec les responsables des collections, avec le SDIS, le service départemental d'incendie et de secours, et avec les autres établissements culturels de la, de la commune, parce que on a, a priori, tous les... ou à peu près tous euh, les, mêmes, euh, les mêmes risques au sein d'une commune, sauf ceux de, qui sont propres à chaque établissement, mais euh, il y a les risques de base, si je puis dire, qui sont les mêmes, et donc du coup, c'est intéressant de travailler ensemble. Euh, il faut pour rédiger un plan d'urgence absolument l'accord et l'investissement de la direction, parce que ça va vous demander du temps, donc il faut que vous ayez ce temps nécessaire qui soit dégagé et que tout le monde soit d'accord pour que quand vous travaillez sur le plan d'urgence, vous travaillez et qu'on vous laisse travailler sur le plan d'urgence. Il euh, y aura un petit peu, en gros, on compte 18 mois de travail euh, sur un plan d'urgence euh, à deux personnes, euh, en y travaillant évidemment pas à temps plein, parce qu'on sait très bien qu'on n'a jamais le temps de travailler à temps plein sur ce, sur ce genre de sujet. Il faudra aussi un petit peu de crédit. Ce n'est pas qu'une histoire de crédit, mais il en faudra un petit peu. Euh, il faudra l'investissement des équipes pour à la fois au stade de la sensibilisation, mais aussi au stade ensuite de la, de la réalisation d'exercices, par exemple, etc. Et il faudra donc prévoir un minimum de formation vers ces équipes, qui sera également indispensable. Après, pour la mise en œuvre du plan d'urgence, on demandera une équipe de volontaires, avec ce qu'on appelle la pyramide téléphonique notamment. Euh, il faudra au niveau de la, de la, de la formation euh, une formation de base pour l'ensemble des, des, de, des personnels de l'établissement euh, et quelques exercices précis, on en reparlera. Et il faudra une formation plus approfondie, pardon, plus approfondie, plus spécifique euh, au, vers, les, vers les équipes de volontaires, vers l'équipe de volontaires. Voilà. Alors, je vais revenir maintenant de façon un petit peu plus détaillée sur les différentes étapes. Euh, au niveau de la, euh, de la prévention, euh, on, donc là, je, je vais vous renvoyer sur deux documents. Euh, le premier, le plan d'urgence par étape qu'avait ré, qu rédigé avec la BNF, euh, le Auvergne-Rhône-Alpes enfin, Auvergne à l'époque, c'était. Euh, Ronald peut tout seul, je crois, non, si je ne m'abuse, non, je ne sais plus. Euh, et donc que vous pouvez trouver facilement sur sur le site et un deuxième, euh, voilà, le plan d'urgence par et, par étape qui, euh, voilà, donne une, une série d'informations de base, on va dire, pour pour démarrer son son plan d'urgence. Et à côté de ça, euh, avec voilà un scénario. Et à côté de ça, le plan, le bouclier bleu France a rédigé également, alors un, un document un peu plus long plus dans le dans le détail euh, rédiger son plan d'urgence euh, des collections patrimoniales en dix étapes euh, voilà avec euh, l'ensemble le, des, des, des éléments avec un, un minimum de, de détails mais pas trop pour vraiment prendre le, la question à bras le corps si je puis dire et euh, étape par étape donc, ça, euh, ça va être l'ensemble de la démarche du, du plan d'urgence. Ensuite, donc, si vous regardez ça dans le détail, euh, on démarre donc par euh, de, la, de la prévention. Donc, la prévention, je vais en parler très rapidement. J'ai envie de dire, il y a deux éléments de prévention. Euh, D'une part, euh, vous pouvez peut-être descendre un tout petit peu, Emmanuel, hein, l'analyse des risques, on en a parlé. Euh, voilà. Connaître, faire connaître et développer les, les dispositifs de prévention. Donc, c'est d'une part faire le tour de son bâtiment avec le regard uniquement porté sur qu'est-ce qui existe déjà en matière de prévention et en général de prévention incendie, parce qu'il n'y a souvent pas grand-chose qui est fait en matière de prévention inondation. Euh, donc, euh, voilà le système de détection incendie, euh, etc. Savoir que ça existe, à former également l'ensemble des équipes sur qu'est-ce qui existe et comment on s'en sert le, le jour J. Et ensuite, il y aura une série euh, de, euh, de, de, de, de choses qui, en matière de prévention qu'il est possible de faire, nous, petits. Euh, Dire petit personnel de bibliothèque, euh, c'est-à-dire pas euh, par le, le biais des, des, des services techniques, etc. Ben C'est de la sensibilisation euh, à ce que, euh, voilà, on ne laisse pas d'outils de, de, de, de, de matériel électrique branché de façon permanente, euh, de faire attention à tout ce qui peut être bizarre, un dysfonctionnement de toilette qui peut donner ensuite une fuite importante, etc. Euh, etc. Donc, ça, en matière de, de prévention, il il y a deux parties, ce qu'il faut demander au service technique qui est déjà existant, qui éventuellement on peut améliorer, et ce qui peut être fait par le, par le personnel euh, en matière de vigilance, et euh, etc. Ensuite, le deuxième point, c'est donc la prévision. Donc La, la prévision, vous l'avez compris, c'est euh, tout, enfin, tout faire pour éviter que ça se passe le mieux possible euh, si le sinistre survient quand même. Donc, je vois quatre grandes parties dans la prévision. D'une part, et c'est peut-être le plus facilement réalisable sans trop de problèmes, c'est la partie matérielle. D'une part, réalisation, enfin, achat ou reconstitution d'un kit d'urgence. Moi, je préconise de mettre un kit d'urgence dans chaque, bâtiment, enfin, chaque salle de conservation du patrimoine. Et pas que du patrimoine, d'accord. d'ailleurs, dans toutes les, les, les, tous les magasins. En gros, un kit d'urgence, c'est un ou plusieurs seaux en fonction de la, de la taille, de la, de la pièce, des, des serpillères, des raclettes, des éponges, des plans vierges du, de la salle et un crayon gris. Voilà, très, très, très rapidement. Après, on peut y rajouter d'autres choses, mais en gros, la base, c'est ça. Euh, ensuite, le matériel, ça va être la constitution d'un matériel pour les premières interventions. Là, ce sera plus des caisses d'évacuation, ça sera des bâches, ça sera un aspirateur à eau, euh, alors un seul pour l'établissement ou un en mutualisation avec d'autres établissements de, de la commune, éventuellement, euh, auxquels on pourra avoir recours euh, au, au cas où. Euh, autre chose très facilement réalisable, alors sur un peu plus long terme, mais que vous pouvez commencer dès cet après-midi, euh, c'est euh, la surélévation du premier niveau de rayonnage. Euh, S'il y a une inondation, et Que vous avez des rayonnages où les premiers niveaux au niveau du sol euh, de livres euh, se situent à 2-3 cm euh, du sol. Et bien, si vous avez une inondation euh, qui provient par le sol, ben, et de toute façon au bout d'un moment, elle, elle, elle se retrouve toujours sur le sol, l'inondation, même si elle vient d'en haut. Et bien, euh, vous serez en difficulté parce que les premiers niveaux de rayonnage, euh, les premiers niveaux de livres seront mouillés. Euh, et pour euh, et assécher le, le, le, le, le, le, le sol, il vous faudra probablement enlever le premier niveau de rayonnage pour pouvoir assécher sous le rayonnage donc ce, voilà ce qu'on préconise alors on sait qu'on a tous des magasins qui sont euh, archi pleins mais parfois il y a un peu de jeu au niveau de la hauteur euh, pour euh, relever au maximum comme possible euh, le premier niveau de rayonnage à partir du, du sol et de euh, de cette manière-là, Alors, dans l'idéal, c'est à 10 cm, mais on sait très bien qu'on n'aura pas forcément, hauteur par hauteur, la possibilité de remonter à 10 cm. Mais le jour où vous aurez de l'eau par terre, ben, vous serez content d'avoir euh, initié cette démarche de relever ce premier niveau de rayonnage. Ça va être très long en fonction, bien sûr, du nombre de, de mètres linéaires que vous avez, mais encore une fois, si vous faites, genre, je ne sais rien, moi, euh, 20 mètres linéaires par, euh, par semaine, eh bien, vous aurez toujours euh, agi sur ces 20 mètres linéaires-là, ce sera toujours ça fait. Que vous voyez, des choses très, très concrètes euh, ensuite au niveau matériel euh, ce sera l'achat systématique de conditionnement pour les collections prioritaires je vais y revenir sur les collections prioritaires tout à l'heure mais au niveau de, de la budgétisation il faudra euh, prévoir un achat de boîtes si les collections prioritaires ne sont pas déjà en conditionnement individuel euh, acheter des, des, des boîtes pour, euh, pour ça et puis ensuite euh, faire très concrètement au niveau matériel, une liste et un plan des locaux de conservation où les collections pré précieuses seront, sont conservées, de façon à pouvoir communiquer ça dès que les pompiers arrivent au premier appel. Deuxième élément de la prévision, ce sera la visite des pompiers. Organiser une visite des pompiers. Alors, en général, chaque 10 est c'est un peu organisé différemment parce que chaque... Enfin, chaque département organise, son se comme comme il le veut, mais en général, vous avez toujours un chef de groupe prévision ou avec un nom approprié, enfin, euh, relativement proche, euh, et c'est ce chef de groupe prévision qu'il vous faudra euh, contacter pour le faire venir à la, à la bibliothèque, pour lui faire visiter les locaux, pour lui montrer où se trouvent les collections euh, prioritaires, et lui demander, travailler avec lui, et notamment c'est lui qui pourra vous dire pièce par pièce Combien de documents prioritaires il faut prévoir euh, Parce que le nombre de documents prioritaires, pourquoi Parce que en cas d'inondation, vous allez appeler, d'inondation relativement importante, vous allez appeler les pompiers. Les pompiers, ils vont dépêcher des binômes en général pour aller évacuer les collections prioritaires. En fonction de l'emplacement de, de, du magasin au sein du bâtiment, des cheminements, c'est-à-dire de la façon dont on accède depuis l'extérieur au magasin en question, est-ce qu'il y a des escaliers, est-ce que c'est des, des, des couloirs un peu, c'est toujours un peu un labyrinthe une bibliothèque, hein, surtout pour les gens de l'extérieur, en fonction de ça, le pompier pourra vous dire, bah, écoutez, dans cette pièce, euh, je vous propose de me dégager 20 documents prioritaires. Euh, et euh, donc, à partir de ce chiffre-là, bien sûr, vous pourrez travailler sur la priorisation de vos œuvres. Alors, justement, euh, j'y arrive. Euh, la collecte, la, la, le travail sur les collections, donc priorisation des, des œuvres, donc priorité en soi. C'est-à-dire, en général, vous avez toujours une quinzaine ou vingtaine d'œuvres que vous montrez toujours quand vous avez une visite VIP à la, à la bibliothèque. Euh, donc, ça, vous, enfin, si vous vous interrogez, je pense que vous auriez très vite une petite première liste de documents prioritaires. Ensuite, il faut la retravailler, cette, cette liste, en fonction, ben, par exemple, du, du, du nombre d'exemplaires de ces documents-là au niveau national. Euh, visible très facilement avec le, le CCFR euh, notamment et ensuite il faut travailler comme je viens de le dire salle par salle euh, pour euh, ajuster ces collections prioritaires en fonction euh, de ce que le pompier vous aura dit euh, de, de nombre maximum ensuite il faudra travailler sur le conditionnement j'en ai déjà parlé, l'idée c'est que chaque œuvre prioritaire puisse être évacuée dans un conditionnement individuel euh, ce sera beaucoup mieux pour le, pour le transport et, et l'évacuation et puis ce sera beaucoup mieux pour 40 000 autres raisons euh, des, des, du conditionnement euh, et puis il faudra travailler ensuite sur le repérage et ça le travailler avec les pompiers comment vous décidez, le, les pompiers et vous que les œuvres prioritaires seront euh, repérées par les pompiers il faut savoir que si c'est un incendie les pompiers seront maîtres à bord vous n'aurez pas la possibilité de rentrer dans les magasins même avec un pompier à côté de vous ce sera interdit donc vous n'allez pas lui donner au pompier une liste de vos cotes parce que vos cotes il n'y connaît rien c'est incompréhensible pour le commun des mortels donc il faut sortir de cette histoire de cotes et trouver des modes de repérage au bouclier bleu on vous propose, évidemment pas obligatoire, mais c'est une possibilité d'acheter de, euh, de, des logos rétro réfléchissants euh, que vous posez à la fois sur les portes des, des locaux prioritaires, sur les cheminements aussi depuis l'extérieur pour dire ben, vers où il faut se diriger pour arriver à une salle où il y a des œuvres prioritaires euh, à sauver. Et ensuite, des logos de plus petite taille, toujours rétro-réfléchissants, que vous mettrez à la fois sur l'étagère et sur le conditionnement de, des œuvres prioritaires ça marche très bien, on l'a travaillé avec les pompiers, c'est pour ça qu'on a pris du rétro-réfléchissant et pas du fluorescent ou phosphorescent, ça euh, a été éprouvé dans plein d'exercices, ça marche très bien. Après, vous pouvez prendre tout à fait d'autres systèmes de repérage, évidemment. Le tout, c'est que les pompiers soient informés et d'accord de ce système de, de repérage-là. Alors, j'anticipe une question parce que je suis sûr qu'il y a au moins l'un d'entre vous qui va me poser cette question. Oui, mais alors, au niveau euh, sécurité, euh, comment euh, le, le, le repère de ces œuvres là par des logos c'est un peu le manuel du parfait voleur servez-vous je vous en prie c'est vrai et c'est pas vrai c'est vrai et dans ces cas là vous savez aujourd'hui on parle beaucoup du, de la balance bénéfice risque il faut voir est-ce que c'est plus risqué de se faire voler des œuvres ou est-ce que c'est plus risqué d'avoir un incendie ou une inondation dans votre établissement moi un tout petit peu spécialiste du risque en bibliothèque sur les collections patrimoniales, je vous dirais que le risque le plus important, c'est le risque de sinistre. Et donc, moi, je privilégie un repérage clair et net par, euh, par, par exemple, des, des, des logos. Mais après, il faut bien sûr que votre hiérarchie, que vos élus soient d'accord avec ça. Euh, et il euh, faut le faire valider. Encore une fois, vous pouvez trouver... Tout un autre système, mais ne faites pas de liste de cotes parce que ça, on est sûr de façon mathématique que ça ne marche pas auprès des, des pompiers. Autre petit élément, n'oubliez pas dans les œuvres prioritaires les expositions souvent vous faites des expositions, euh, souvent vous mettez des documents importants et donc probablement prioritaires dans vos expositions. Ce n'est pas parce qu'il est en exposition que le risque est moins important pour le document. Donc nous, là aussi, on propose au bouclier bleu des logos complètement blancs et rétro-rétro-réfléchissant, -rétro -rétro qui permettent de montrer aux pompiers sans intervenir de façon trop intrusive, trop intrusive dans le design on va dire, de l'exposition que telle ou telle œuvre est à, est à, est à sauver en priorité en cas d'urgence. Voilà pour la question euh, collection. Et ensuite, la, le troisième point de la prévision, c'est le point humain qui n'est pas le moindre des points. Euh, J'en ai déjà un tout petit peu parlé, c'est d'abord une information à tous les personnels, une sensibilisation à la question de tous les personnels de la bibliothèque, euh, une info également régulière au fur et à mesure de votre progression dans le plan d'urgence, ça peut être intéressant. Euh, ensuite, ce sera euh, la, la conversion de tout ce que vous aurez mis dans votre Plan d'urgence en consignes claires et concises euh, d'une page à quatre que vous allez afficher à droite et à gauche, um, au, au point un peu, un peu stratégique. Des consignes, c'est des choses très claires. Sur une page à quatre, qu'est-ce que je dois faire si je découvre un incendie C'est cinq points. Qu'est-ce que je dois faire si je découvre une inondation Cinq points. Euh, de façon à ce que même euh, si vous avez sensibilisé, formé avant, au moment de, du sinistre, on est tous en stress. Et dans le stress, on ne sait plus des choses qu'on sait très bien. Lors de l'évacuation, enfin, on a fait, nous ici à Albi, un exercice, on en fait assez souvent, lors d'un exercice, donc tout le monde savait que c'était un exercice, j'ai une collègue qui m'a dit, "Eh ben, je ne me souvenais plus du numéro de téléphone des, des pompiers, alors que c'est quelque chose que tout le monde sait, le pompier c'est le 112 ou le 18. Eh ben, sous l'action du, du, du stress, alors que c'était un exercice et qu'elle savait que c'était un exercice, elle avait oublié ce numéro. Donc, il faut vraiment, par des consignes claires et affichées, rappeler, j'ai envie de dire, le B à bas, de façon à ce que, justement, en situation de stress, on puisse retrouver nos repères et retrouver des choses validées par tout le monde de qu'est-ce que je dois faire en cas de, de découverte d'un Ensuite, c'est travailler sur la chaîne d'alerte. Donc, la chaîne d'alerte, c'est qui j'appelle une fois que j'ai découvert le, le, le, le sinistre, donc le responsable des collections, le responsable de la bibliothèque, euh, l'élu de référence, euh, le DGS, enfin, etc., etc., en fonction du cas de, de figure, ça aussi, ça se travaille en amont et ça s'affiche de façon très, très claire. Ensuite, euh, la liste des personnes indispensables à, à contacter et la liste des volontaires euh, que vous aurez mis en place euh, aussi lors de votre, de votre travail de, de, de prévision. Également euh, prévenir l'ensemble des personnels susceptibles d'être contactés euh, que la hiérarchie en cas de sinistre n'est pas forcément la même. Euh, il peut y avoir un adjoint du patrimoine euh, qui prenne la tête des opérations parce qu'en cas de sinistre et en cas de stress, il reste les, les, yeux, les, les pieds sur terre, si je puis dire, alors que euh, quelqu'un de catégorie A, même si c'est lui d'habitude qui est responsable, en, en cas de stress, il peut euh, ne pas forcément réagir très bien. Donc là, prévenir l'ensemble des équipes que la hiérarchie en cas de sinistre peut être tout à fait différente de la hiérarchie habituelle. Elle peut rester la même, évidemment, mais elle peut aussi être différente. Ensuite, euh, travailler euh, sur euh, la question de l'identification des rôles et la répartition des rôles, il faut vous mettre dans le cas où le jour du sinistre, le rédacteur du plan d'urgence ne sera pas présent parce qu'il sera malade, il sera parti en vacances aux Bahamas euh, ou en formation à droite et à gauche. Euh, il faut que l'ensemble des équipes puissent réagir du mieux possible, même en son absence. Et donc, prévoir aussi euh, un certain nombre de rôles. Donc ça, nous, on, on peut bien évidemment, lors d'une formation euh, bouclier bleu, par exemple, on vous donne l'ensemble de ces rôles-là et les répartir en fonction des présents, parce qu'encore une fois, vous ne savez pas qui sera présent euh, le jour J. Euh, ensuite, donc bien sûr, former euh, l'ensemble person des, des, du personnel à des, des, des réactions de base et faire des exercices. En dernier lieu, enfin en dernier lieu, en avant dernier lieu, pour euh, voilà, mettre en œuvre tout ce qu'on a prévu, tout, voir si tout ce qu'on a prévu marche bien. Euh, etc. et éventuellement réajuster le plan d'urgence. Et également, euh, travailler en parallèle, et je m'arrêterai là-dessus, sur la mutualisation des personnels au sein des établissements culturels de la ville, puisqu'on on sera tous dans la même galère. Ça peut être intéressant d'avoir les euh, collègues du musée euh, qui viennent vous prêter main-forte, bien évidemment à charge de revanche, et que vous, vous alliez euh, prêter main-forte auprès du personnel du musée le jour où le, le sinistre sera sur le musée. Évidemment, ça faut l'avoir travaillé, au niveau de la DRH au niveau des, du, du directeur général des services pour avoir l'accord de principe au préalable mais voilà ça aussi c'est des aides qui sont qui peuvent être extrêmement euh, euh, précieuses. voilà je vais m'arrêter là pour vous l'avez vu une présentation quand même très rapide euh, mais je veux vraiment me garder de la, de, de la place si je puis dire pour les pour les vos interventions vos remarques vos questions donc euh, voilà à vous la parole maintenant Alors, n'hésitez pas à vous manifester soit sur le chat, soit, soit en direct, si vous avez envie de prendre la parole. Euh, de la part, alors, Bruno Mayorgas, qui a une question. Oui, bonjour. Vous m'entendez Oui. Oui Excusez-moi pour l'écran noir, je n'ai pas de webcam. Euh, je suis le responsable du fonds patrimonial de la médiathèque de Vienne. Oui. Euh, en 2004, on a eu un sinistre, on a eu une contamination par moisissure. Donc ça nous a servi d'expérience. On a eu la chance, euh, en fait, de bénéficier de, de conseils et d'aide extérieure parce qu'on n'était pas on était novices. Et euh, on a eu la chance, je voulais juste dire que ce qui est important dans ce cas de sinistre, c'est euh, la, la rapidité de la réaction. Euh, puisque les moisissures ont différents stades et il y a un moment où leur développement peut être exponentiel. Et nous, on a eu la, la chance d'avoir été bien conseillé par un bibliothécaire de Lyon, M. Guinard, qui, nous, qui a eu la gentillesse de se déplacer dans la journée parce qu'on a constaté le, le sinistre de, dans, dans une matinée, évidemment, j'étais en vacances. Ah ben voilà, Comme vous disiez, voilà, c'est ce que vous disiez. Le responsable <rire> du fonds patrimonial est en vacances. Bon. Voilà. Euh, qui nous a conseillé d'exfiltrer euh, les collections contaminées. C'était euh, c'était documents sur 30 000. Euh, et en fait, cette exfiltration, elle a été, euh, elle a été salvatrice parce que ça, ça a peut-être euh, empêché une contamination de plus grande ampleur. Euh, et ensuite, il y a eu évidemment d'autres stades, l'analyse de la moisissure, mais plus vite on le fait, plus vite on peut prendre des décisions sur la, la marche à suivre par la suite. Enfin c'est une chaîne en fait de c'est une chaîne de décisions à prendre et euh, le temps compte compte beaucoup. Donc, donc on imagine bien que avoir les idées claires euh, en, en cas de sinistre de, de ce genre euh, sur les étapes à, les étapes à comment dire à observer euh, va jouer. C'est une course contre la montre. C'est pour ça que si vous l'avez préparé en amont, vous pourrez avoir cette rapidité de réaction beaucoup plus facilement, en tout cas moins difficilement. Et vous parlez de rapidité de réaction, effectivement, les moisissures, si les conditions climatiques s'y prêtent, elles peuvent se développer en 48 heures. Donc euh, une inondation qui arrive un samedi soir après la fermeture de la médiathèque ou dans un, un, un établissement où il y aura personne avant le, le, le mieux le lundi voire plutôt le mardi. Euh, ben vous pouvez revenir à la médiathèque euh, enfin à la bibliothèque le mardi avec des moisissures qui se sont déjà développées. Donc effectivement euh, la, la question de, de de la rapidité, mais faut pas confondre vitesse et précipitation, c'est-à-dire que euh, si on n'a pas préparé en amont euh, d'agir rapidement sans prendre le temps d'analyser la situation peut aussi donner de mauvaises réactions et du coup d'accroître les, les, les dommages sur les documents. Donc c'est vraiment pour ça, et je vous remercie de votre intervention, que le, le, le plan d'urgence rédigé, réfléchi en amont, pas dans la panique, etc. est vraiment, est vraiment très très important. Merci beaucoup pour votre intervention. Je crois qu'il y a Katia Golba à Annonay justement qui souhaite prendre la parole. Euh, oui, bonjour. C'était juste pour compléter un petit peu parce qu'on a eu nous-mêmes un problème d'infestation par moisissure euh, il y a trois ans, euh, quatre ans, je ne sais plus déjà. Euh, on a été un petit peu pris de court aussi puisqu'on n'avait pas encore de plan de sauvegarde, de plan d'urgence, etc. Et que, effectivement, Effectivement, je pense que c'est intéressant du coup, dans ce document de pouvoir identifier à l'avance les éventuels interlocuteurs auprès de qui on peut trouver de l'aide, notamment la Bibliothèque nationale pour nous a été d'un grand secours puisqu'ils sont venus aussi pour faire des analyses, des moisissures et nous donner toutes sortes de conseils et vraiment un, un mode d'emploi sur comment réagir. Et euh, bah, ça, on a mis un petit peu de temps, nous, à, trouver, à identifier euh, les, les personnes qui pouvaient nous aider, nous accompagner. Et euh, d'où l'intérêt d'avoir euh, éventuellement pour chaque type de sinistre, effectivement, euh, des, des, des personnes, des structures ou euh, des établissements référents auprès de qui on peut s'adresser éventuellement pour euh, euh, aide, conseil, euh, retour d'expérience, etc. Absolument. Et je, je dirais aussi que… Alors, ça fait partie d'une des étapes du plan d'urgence que je n'ai pas détaillé parce qu'il fallait que j'aille vite, euh, de, de constituer sa liste de références, si je puis dire, de, de, de, de personnes ou de structures à l'extérieur à contacter. Euh, Emmanuel, je ne sais pas si vous avez les fiches BNF hein. Euh, oui, je vais a... les partager. Il y a Laura voilà. qui a mis le, a mis le, le lien. Voilà. Dedans. Et donc là aussi, dans le, sur le site professionnel de la BNF, vous avez aussi type par, de document par type de document et par type de dommage, c'est-à-dire de type de sinistre, en gros, incendie ou, ou, ou inondation, euh, la, la, la marche à suivre. Pour les différents types de documents et euh, l'état le, dans lequel vous le voyez si vous voulez. Et donc, ça c'est vraiment des fiches qui sont hyper hyper importantes. Et je vous recommande de parce que peut-être que le jour J vous n'aurez pas accès à internet, parce que peut-être même que vous n'aurez pas d'électricité. Donc euh, il faut prévoir avoir fait encore une fois euh, une impression papier de des fiches qui vous concernent en fonction de le de, de, de, du type de document que vous conservez, parce que c'est un document qui fait 250 pages. Donc euh, vous si vous n'avez pas de, de, de monnaie par exemple c'est pas la peine d'imprimer les dix pages qui concernent la réaction sur les monnaies euh, et donc tout ça ça se fait en avance et le jour j euh, vous pourrez avoir euh, à, euh, recours à ce genre de ce genre de, de, de fiches vraiment très très très très très, très important c'est un petit peu voilà c'est euh, voilà filière de tri par type de document en cas de dégâts des eaux et filière de type par type de document en cas d'incendie c'est vraiment ces deux et puis la fiche pratique sur l'évacuation des documents est également très très bien faite voilà c'est les deux éléments les plus les trois éléments les plus, les plus, les plus pratiques on va dire euh, si je peux me permettre de réintervenir juste sur un point euh, que j'avais identifié à l'époque comme difficulté c'est la question budgétaire oui. C'est-à-dire que quand intervient un sinistre comme ça, euh, bah, éventuellement, on a déjà voté le budget. Oui. Et, euh, on n'a pas forcément de marge de manœuvre pour mettre en place tout ce qui va être nécessaire après, comme bah, l'analyse, par exemple, des moisissures, euh, opéra les, les opérations de traitement euh, des collections, oui. etc. Et euh, voilà, on, je ne sais pas s'il voilà, si y a des ressources ou des exemples de, de bonnes idées à prendre. Mais, sur cette, cette question qui est, est évidemment euh, qui nous concerne tous, euh, puisqu'il est rare que le sinistre arrive juste au moment où on est en train de travailler sur le budget prévisionnel, il euh, y a une discussion qui doit être faite avec la direction des finances euh, pour voir qu'est-ce qu'il est possible de dégager en cas d'urgence. Alors évidemment, on ne sait pas quand est-ce que ça va se passer, évidemment, on ne sait pas de quel crédit, de quel montant de crédit dit on aura besoin mais je vais prendre un exemple avec la, la pandémie en, en mars 2020 quand tout, toutes les, les collectivités se sont mis ont bien dû trouver les moyens d'acheter des masques pour les personnels par exemple et ça c'était évidemment pas budgétisé et on a trouvé les moyens d'acheter des masques. Donc, évidemment, euh, ce n'est pas forcément. Enfin, euh, euh, là, il ne s'agit pas de la sécurité des personnes, mais de la sécurité des biens dont est responsable la, la collectivité. Donc, il y a possibilité de travailler. Il n'y a pas de solution euh, uniforme, on va dire, unique, mais de travailler avec euh, la direction des finances de sa collectivité euh, en allant les voir, en leur disant ben voilà, euh, il est fort possible qu'il ne se passe rien, mais il est fort possible aussi qu'il y ait des choses qui arrivent. Euh, qu Qu'est-ce on peut prévoir voir comme procédure financière d'urgence dans, dans, dans, dans, dans ce cas-là et ben, voir en fonction de ce qu'ils qui vous répondent Merci beaucoup. Euh, N'hésitez pas à intervenir si vous avez d'autres interrogations. Euh, au cours de, de mes visites dans la région, j'ai des collègues qui étaient en train justement de travailler sur ce, ce document et sur ces choix de documents prioritaires. Donc, vous avez parlé des des ouvrages éventuellement euh, qu'on en sort régulièrement dans les visites, on l'a tous fait effectivement. c'est à part un bon principe, mais il s'interrogeait effectivement est-ce qu'on prend les documents les moins volumineux pour en prendre le plus possible, les plus euh, les plus précieux en termes de valeur euh, pécuniaire Ou euh, voilà. Et effectivement, on en a discuté ensemble quand on préparait cette intervention. Est-ce qu'on les met tous au même endroit pour que les pompiers aillent les chercher tous d'un coup Est-ce que euh, voilà, comment comment concrètement euh, <rire> organiser ces choses là si effectivement il y a un exemple oui. et une réponse, une réponse typique alors euh, effectivement euh, la Quoi choisir dans les collections prioritaires J'ai envie de dire, euh, ça c'est de votre ressort, du ressort des responsables des collections, du ressort du chef de l'établissement et du ressort des élus. Euh, moi, j'ai une vision patrimoniale de la chose, c'est-à-dire, euh, j'ai privilégié dans les différents établissements où j'ai fait les plans d'urgence, euh, j'ai privilégié des documents qui existaient là et pas ailleurs c'est à dire que par exemple euh, l'encyclopédie d'Hydro et d'Alembert qui est un des éléments qu'on montre le plus souvent euh, lors des visites VIP par exemple parce que c'est quand même quelque chose euh, voilà, d'intéressant etc. Euh, elle est conservée en France quand même en très très nombreux exemplaires. donc à mon avis en plus elle fait euh, 30 volumes donc euh, moi je ne pas la priorité là dessus. Après de dire qu'on privilégie les documents qui sont dans son établissement et pas ailleurs ça va vouloir dire qu'on fait passer tous les manuscrits manuscrits en priorité. Sauf que tous les manuscrits n'ont pas forcément vocation à être non plus en priorité. Il y a peut-être des imprimés qui sont plus précieux que certains manuscrits. Euh, donc, bon, voilà, c'est très compliqué. Il faut… De toute façon que la liste ne soit pas faite par une seule personne, ça c'est impératif, et qu'elle, une fois qu'elle ait été faite euh, donc par un collège, on va dire, de, de personnes responsables à différents points de vue, euh, qu'elle soit validée encore une fois par vos élus, parce que ben euh, voilà, c'est une décision, on va dire, euh, aussi politique hein, quelque part. Euh, après, pour la question posée, Emmanuel, est-ce qu'on regroupe tout au même endroit? Alors, si vous posez la question aux pompiers, et d'ailleurs avant même que vous ne posiez la la question générale, c'est ce qu'ils vous disent. Eux, c'est ce qu'il y a de plus pratique. Donc, si vous mettez dans une armoire l'ensemble des œuvres prioritaires à un seul endroit, eux, ils vont sauter de joie parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus simple à repérer et c'est beaucoup plus simple à évacuer. Sauf que moi, je pars du principe, mais encore une fois, euh, d'autres d'autres euh, opinions peuvent être euh, formulées et euh, tout aussi respectables, mais je considère, moi, qu'il euh, y a plus de risques à mettre tout ce qui est plus précieux au même endroit, parce que si c'est à cet endroit-là que se déclare le cynisme vous avez tout perdu. Donc moi, euh, je privilégie de conserver les ouvrages à leur vraie place. J'ai beaucoup bossé avec un pompier qui m'a toujours appris qu'un plan d'urgence, c'était comme un, un régime alimentaire euh, pour qu'il qu se réalise véritablement, il faut qu'il soit tenable. Donc, si vous faites un plan d'urgence qui bouleverse trop les habitudes des personnels, euh, alors, ça dépend de quel type d'habitude, parce que si c'est le fait de laisser sa bouilloire allumée euh, 24 heures sur 24, 365 jours par an, ça c'est une mauvaise habitude. Par contre, euh, si c'est de déplacer des livres précieux à un endroit, alors que dans la vie quotidienne, euh, pour la communication au lecteur, ça va vraiment bouleverser euh, pas mal les choses, j'ai envie de dire, gardez votre organisation habituelle avec un mode de repérage euh, intéressant et reconnu par le par le, le, le SDIS, euh, ça sera peut-être mieux de, de laisser vos différents éléments euh, prioritaires à différents endroits euh, avec un bon mode de repérage, ça ne devrait pas pouvoir poser de problème aux, aux pompiers. Mais après, encore une fois, ça c'est de la décision aussi de l'ensemble du, du chef d'établissement et également de la validation des élus. Merci beaucoup. Laura, je crois qu'on a des, des questions dans le chat. Euh, si mets... Oui, je vois. Est-ce qu'il est judicieux de faire visiter les locaux aux références 10 avant d'établir cette liste Oui, parce que je dirais, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est lui qui va pouvoir vous dire une première approche, pièce par pièce, ici vous me donnez 20 documents prioritaires et dans une autre pièce plus difficile d'accès là il n'y en aura que 10 euh, et ensuite je reviendrai sur la question de faire des exercices à la fois en interne avec l'ensemble des personnels et euh, en collaboration avec le SDIS, alors ce sera pas forcément des exercices incendie, mais ça peut être des exercices de simulation de d'inondation ou avec des fumées simplement. Hein, je veux dire pas avec du vrai feu. Euh, on, le, le fait de faire des exercices, ça vous permettra aussi de tester le mode d'évacuation par les pompiers. Et moi, par exemple à Albi, euh, on a fait un exercice après avoir établi notre liste prioritaire, euh, etc. Comme je vous l'ai décrit. Et à l'après l'exercice, ça s'était tellement bien passé. Les pompiers pensaient mettre 20 minutes à sortir l'ensemble de nos œuvres prioritaires, eh bien, ils ont mis 8 minutes. Et donc, du coup, à l'issue de l'exercice, ils m'ont dit Vous pouvez monter le nombre d'œuvres prioritaires de façon plus importante parce qu'on voit que finalement, ça se passe bien. Parce que c'est bien préparé, parce que c'est le les cheminements ne sont pas compliqués, etc. Donc, faire des exercices, ça vous permettra d'augmenter peut-être hein, votre nombre d'œuvres prioritaires. Et bien là, c'est le jackpot, parce qu'évidemment, c'est choisir entre son père et sa mère de faire une distinction des, des œuvres prioritaires. Et donc, ben voilà, ça peut être vraiment intéressant de, de, de voir augmenter ce nombre après les exercices. J'ai l'impression qu'il y a eu des réactions sur les, sur les budgets en fait, exceptionnels accordés aux établissements et de la part notamment du, de la BM Dupuis. Peut-être que, que vous avez déjà eu euh, ces questions à travailler, Lauriane Godard. Je ne sais pas si vous pouvez euh, intervenir euh, en ce sens. Oui <rire> Oui, en fait, euh, on a déjà, euh, on a dû en fait euh, intégrer en urgence euh, à nos collections des collections qui se trouvaient à être infestées, de moi c'est sûr, euh, très simplement. Et euh, quand on en a parlé euh, aux finances, ils ont dit qu'ils avaient une procédure euh, des lignes budgétaires justement pour euh, des budgets d'intervention d'urgence, qu'ils appellent des budgets exceptionnels, qui peuvent être débloqués en cours d'exercice et de manière en fait assez simple, puisqu'on a eu les financements très rapidement. Après, je ne connais pas la procédure en question, mais je suppose que les services finances des collectivités les connaissent assez facilement. Merci beaucoup pour, uh, pour cette intervention. Donc, là, on a... Oui, une remarque euh, qui, qui, qui poursuit euh, ce... ce cette intervention sur le fait que la décision d'attribuer un budget exceptionnel relève d'une décision politique et que l'inscrire dans un plan d'urgence permet de sécuriser la, la possibilité d'avoir un budget exceptionnel. Alors, autre, Vous avez quand même beaucoup, enfin, abordé pas mal de choses. Il y a eu une question qui revient très souvent, c'est que voilà, pour beaucoup de collègues, en fait, cette demande de rédaction de plan d'urgence, elle, elle est faite, les, tout, tout, toutes les personnes semblent très sensibilisées à cette question-là. Et pour autant, la personne se retrouve très seule sur ce sujet-là. Donc, effectivement, vous avez souligné l'importance de, de, de se mettre en binôme, mais peut-être juste rappeler comment on peut, comment on peut tirer la première, le premier fil de cette pelote quand on se retrouve comme ça, très seul sur ces sujets-là. Ce qui arrive quand même à beaucoup de collègues dans les structures. Je, Je pense que pour démarrer un plan d'urgence, même si on est seul, il faut commencer par ce qui est le plus facile, entre guillemets, et pas forcément prendre les choses dans l'ordre. Dans, dans un ordre précis enfin, je veux dire dans l'ordre, la, la prévention la prévision, etc. Mais peut-être commencer par des choses très concrètes euh, qui pourront vous être utiles tout, tout, toujours, c'est-à-dire je parlais tout à l'heure de la surélévation du premier niveau de rayonnage, c'est une chose très concrète même si vous en faites qu'un tout petit peu ce sera toujours ça de fait euh, la constitution euh, du matériel alors euh, déjà de regarder euh, combien ça vous coûterait si vous n'avez pas budgétisé là euh, euh, en janvier 2022 euh, sur l'ensemble de l'année 2022, déjà faire la liste et de voir les coûts afférents de façon à pouvoir le, le budgétiser à l'automne la, à 2022 pour l'année 2023, de prendre des contacts avec, je disais tout à l'heure, les autres établissements, avec le SDIS. Je pense que peut-être le premier des trucs à faire, c'est de prendre contact avec le SDIS. Euh, en général, depuis Notre-Dame, il faut bien dire, euh, les, les SDIS sont beaucoup plus sensibilisés à cette question du, du patrimoine euh, culturel en général qu'avant. Euh, euh, voilà, avant, on ne tombait pas forcément sur, sur des représentants aux, aux SDIS qui étaient très sensibilisés à, aux, aux biens euh, culturels. Euh, maintenant, c'est quand même beaucoup plus facile. Euh, c'est euh, également de... Euh, de, de de travailler sur euh, euh, ben, les petites choses, l'histoire de, enfin, ce pas des petites choses, mais euh, le, le, la chaîne d'alerte, par exemple, euh, la, la chaîne des interventions, euh, la chaîne des, des, des, des personnes de référence à aller chercher pour euh, intervention. A, vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de petites choses, même si vous êtes tout seul, que vous pouvez faire les, uns après les, autres, les unes après les autres. Euh, je sais aussi que la difficulté d'y travailler, c'est de consacrer du temps de pouvoir consacrer du temps à ça donc euh, là aussi si c'est en accord avec la hiérarchie euh, ben, je ne sais pas moi tous les, tous les jeudis euh, c'est le jour plan d'urgence et vous bossez euh, uniquement sur le plan d'urgence tous les jeudis ou un jeudi sur deux ou j'en sais rien mais vous voyez de vous donner des, des, des, des balises comme ça qui vous permettront un, de consacrer du temps et deux de vous voir avancer parce que c'est aussi la question de, on a l'impression que c'est insurmontable on ne sait pas trop par quelle boule prendre euh, et euh, voilà commencer par des choses très concrètes euh, ça peut être vraiment intéressant après si vous êtes vraiment toute seule, euh, je vous rappelle que dans votre région euh, vous avez euh, une section locale du bouclier Bleu France qui existe, qui est la section bassin du Rhône euh, qui est euh, où il y a des collègues aussi bien de, de, de Lyon de l'ensemble de, de, de, de Rhône-Alpes, alors le bouclier Bleu France c'est une association euh, interprofessionnelle euh, tout le monde travaille là sur des heures bénévoles. Après, si vous avez la possibilité, par votre hiérarchie, d'aller aux réunions bouclier bleu sur votre temps de travail, bien évidemment, c'est encore, encore mieux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de salariés au bouclier bleu qui pourront consacrer du temps aux autres, aux autres établissements. Par contre, les réunions du bouclier bleu au sein des sections locales, elles font avancer, justement, certains points de rédaction du plan d'urgence et, justement, les collègues, de, du bassin de la, de la section bassin du Rhône a récemment travaillé sur les infestations justement sur voilà donc vous pouvez trouver de l'aide si vous êtes tout seul dans votre établissement sur ces sujets là vous vraiment je vous recommande d'aller chercher de l'aide, Auprès du, du bouclier bleu France et de votre section locale. Alors il faudra adhérer ou bien vous personnellement, ça vous coûtera 20 euros par an. C'est pas non plus le bout du monde. Ou encore mieux, faites adhérer votre collectivité euh, en fonction de la taille. Euh, ça va de 100, 175 euros à 350 euros. C'est pas non plus des sommes absolument euh, énormes. Euh, et là, vous pourrez euh, avoir une aide extérieure, on va dire, avec encore une fois la grosse richesse du bouclier bleu. C'est de, de travailler en, en en c'est à dire aussi bien avec des collègues des archives des bibliothèques des musées des monuments euh, historiques et du coup ben voilà on a les mêmes problèmes mais pas forcément les mêmes façons d'aborder ces problèmes là et du coup c'est hyper hyper enrichissant donc voilà ce que je pourrais peut-être euh, euh, préconiser euh, si vous vous retrouvez tout, tout seul alors il reste ah. que deux minutes euh, oui. Je sais pas, j'ai coupé la parole à quelqu'un, non euh, Il y avait quelques remarques euh, et donc deux questions encore. Euh, une remarque de, des archives départementales du Puy-en-Velay de, de, qui souligne l'importance de formaliser une hiérarchie euh, d'urgence qui peut, cela dit, ne pas être la même que la hiérarchie euh, ordinaire euh, pour, pour, pour justement pouvoir aller plus vite. Oui. Euh, il y a une question... Euh, sur la signature du plan d'urgence, oui. qui s'engage, qui signe Alors, euh... moi, ce que je recommande là-dessus, c'est une fois que vous l'avez terminé, c'est de le faire euh, valider en conseil municipal, en conseil communautaire, de façon à ce que l'ensemble des élus soient informés, et c'est finalement eux qui s'engagent. Euh, à, à ce plan d'urgence, comme la charte de, le, de la conservation. Hein. Euh, euh, je ne sais pas si dans vos collectivités, vous les avez fait, vous l'avez fait euh, approuver et signer en conseil euh, communautaire ou municipal, mais euh, voilà, ça, ça relève un peu de la même, de la même catégorie. Et, et la question suivante, euh, c'est est-ce euh, qu'une équipe municipale ayant euh, voté sur le plan d'urgence un budget exceptionnel, est-ce que l'équipe suivante peut refuser ce budget exceptionnel ben oui, mais après, si on les sensibilise, ils vont, les, les élus, ils sont pas d'emblée sensibilisés à la question. Si on leur explique le pourquoi du comment, pourquoi c'est nécessaire et pourquoi les précédents l'ont fait, a priori, c'est qu'il y avait une vraie bonne raison de le faire et c'est pas une question de parti politique, on va dire. Vous voyez ce que je veux dire euh, Voilà, la protection du patrimoine culturel, ça relève de chaque citoyen et a fortiori de chaque élu, quelle que soit la couleur politique. Donc Là-dessus, je pense que oui, il y aura besoin d'une sensibilisation et d'une formation entre guillemets des élus à ce niveau-là, mais ça ne me paraît pas impossible à, à obtenir. Et alors, une dernière question qui est, à laquelle il va être difficile de répondre euh, comme ça à brûle dit. pour c'est euh, <rire> une fois qu'on a intervenu, qu'on a évacué les documents, qu'est-ce qu'on en fait des documents évacués eh bien, ça, on le prévoit aussi dans le plan d'urgence, il faut prévoir un point de rassemblement des œuvres, un, point, un endroit où vous pourrez mettre les documents euh, évacués. Il faudra voir si ces documents-là nécessitent une congélation, s'ils ont été très mouillés, qui sont en nombre important, et donc avoir repéré un certain nombre d'entreprises de, de congélation, dont vous pourrez louer les congélateurs pour euh, euh, les entreposer, et ensuite euh, ben, démarrer tout le, le processus de remise à la normale, de séchage des, des, des documents qu'on congelés, etc., etc. Donc ça, ça se prévoit aussi dans le cadre du plan d'urgence, euh, à la fois les lieux, les moyens, les, les, les personnes à contacter, etc. J'ai essayé de faire vite. <rire> merci beaucoup, parce que c'est effectivement un exercice très difficile euh, dont on se rend bien compte avec Laura, à chaque euh, 11-12, euh, parler d'un sujet en une heure, c'est un vrai challenge et merci beaucoup de de l'avoir accepté et de l'avoir relevé avec autant de clarté et de, de didactie. Oui. C'était vraiment très agréable. Euh, ce qu'il faut bien retenir, effectivement, c'est qu'on n'est pas seul sur le territoire. Il euh, y a effectivement euh, des interlocuteurs à avoir dans la section euh, dont vous avez rappelé. L'importance aussi peut-être d'adhérer au bouclier Bleu France. Vous ne l'avez pas dit, mais effectivement, il n'y a pas du tout de moyens au bouclier. donc C'est aussi euh, Peut-être soutenir ces actions-là et, et aussi des interventions aussi agréables que celles-là. Merci bah, de pouvoir adhérer à, à <rire> de faire cette, la pluie pour le cette association. <rire> euh, nous, on, on essayera de réfléchir à une journée un peu plus longue pour continuer d'accompagner tous les professionnels. Mais effectivement, vous avez vu qu'il y avait des soutiens donc à le, au Bouclier Bleu, à la Bibliothèque nationale, à l'agence, où on pourra se, voilà, faire des efforts pour en tout cas vous accompagner au mieux. Le prochain 11-12, Laura va mettre le lien d'inscription. Ce sera sur les contrats territoire lecture. Euh, Laura, c'est ça Oui, tout à fait. Bon, je, on a passé l'heure, le... donc je ne vais pas développer, surtout que oui. je pense que c'est des thématiques que vous connaissez, même s'ils sont de plus lecture publique que conservation. Mais euh, voilà. Et ce on sera quand le... Ça m'intéresse. <rire> le 17 février pardon je croyais que tu avais dit la date euh... non j'avais pas encore dit la date le 17 février et vous pouvez effectivement retrouver l'ensemble des 11-12 sur la chaîne youtube à réécouter et très prochainement on va sortir une publication numérique les carnets du 11-12 où vous pourrez retrouver des extraits vidéo des 11-12 avec des ressources bibliographiques webographiques pour aller plus loin des formations voilà, pour aller plus loin toujours sur ces sujets là et puis, n'hésitez pas à déposer aussi les sujets que vous voulez voir abordés sur notre dispositif, la parenthèse. Euh, voilà, on recueille toujours les idées ou en tout cas les questionnements que vous pouvez avoir. Et si jamais des collègues ont déjà déposé ces sujets-là, eh n'hésitez pas à renchérir sur leurs propositions. Ça nous aide aussi à prioriser les sujets qu'on va traiter dans ces rendez-vous. En tout cas, un très, très grand merci à Jocelyne Deschaux pour cette intervention. C'était effectivement les. Les participants l'ont dit très clair et très pédagogique et voilà, en tout cas, ça nous a donné quelques petites clés pour rentrer dans ce sujet bien difficile. Merci beaucoup à vous et merci de votre de votre attention. Je reste disponible sur l'adresse présidence bouclier bleufr pour toute question, pour toute sollicitation d'aide, etc. N'hésitez pas. Merci beaucoup à vous, Laura et Emmanuel, pour le, voilà, une, bonne, une bonne collaboration pour présenter l'ensemble des, des choses dont j'avais besoin. C'était chouette. Eh ben, on, il nous reste à vous souhaiter une très belle journée et puis euh, à vous atteler à votre plan d'urgence. Du Dès cet après-midi. Voilà. Merci à tous. Au revoir. Au Merci, revoir. revoir. Au revoir.